Contrairement à ce que vous venez de voir, il n'y aura rien de visuel dans cette routine. Tout se passe dans les mains du spectateur, mais tout se passe secrètement, si je puis dire. Vous allez comprendre, euh, c'est en trois phases. La première phase, euh, vous mélangez le Rubik's Cube, vous montrez que toutes les faces sont absolument euh, défaites. Vous le placez entre les deux mains, le spectateur choisit librement une couleur et euh, cette couleur sera résolue dans les mains du spectateur. La seconde étape est un peu curieuse, vous le découvrirez en achetant le produit. Et euh, la troisième étape est une résolution un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, voilà, je dirais comme ça.